Qu'est-ce qui gravite autour de la tour de la Terre, de la Lune, de la tour de la Lune, de le Soleil, de la Mars, de l'Aranus, de la Vénus, de la Cijoc, de la Terre, de la tour de la télécommande, de l'Henri, de la 56% de la Terre?